J'aimerais profiter de cette belle journée du mois d'avril, bon, je plaisante, je ne sais pas du tout quand cette vidéo va sortir, et en ce moment je suis en août, bon, mais j'aimerais profiter de cette belle journée, alors il pleut, d'accord, bon, j'aimerais profiter de cette vidéo, alors, pour attirer votre attention sur un type de données que je déteste personnellement, et qui s'appelle unique identifier. Qu'est-ce que c'est qu'un unique identifier C'est un type de données unique, hein, manifestement, qu'on utilise parfois pour les clés primaires, pour assurer une unicité. C'est basé en fait sur un algorithme qu'on appelle un UUID ou un GUID pour Globally Unique Identifier. Si je vous montre l'exécution de cette fonction, new ID qui retourne un unique identifier dans SQL Server, en tout cas dans Transact SQL, eh bien vous voyez qu'il s'agit de quelque chose comme ceci, qui est en l'occurrence la représentation en chaîne du dit GUID. Je vous l'agrandis, et vous avez sûrement déjà vu ça, c'est partout dans les systèmes de Microsoft, comme dans la base d'enregistre par exemple. Donc, quel est l'avantage, il y en a un quand même, du uid ou du GUID, c'est que, si je le génère plusieurs fois, c'est une valeur totalement aléatoire. Elle est aléatoire avec un algorithme qui garantit que statistiquement, il n'y a que des chances infinitésimales qu'on retrouve deux fois la même valeur. Donc on est pratiquement sûr qu'on va avoir un nombre unique. Et donc, c'est pratique pour générer une clé primaire, on a vraiment un nombre unique. Quelle est l'autre option pour générer une clé primaire C'est l'identity, c'est-à-dire un auto-incrémental, l'auto-incrémental 1, 2, 3, 4, mais ici, ce n'est pas du tout ça. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas terrible terrible On va générer une table et qui va utiliser, en clé primaire, cette unique identifier. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait ici une clé primaire, eh bien par défaut, SQL Server va créer par derrière ce qu'on appelle un index clustered. On en reparlera, mais l'index clustered, c'est simplement un index qui va structurer la table. Ça veut dire une chose, que maintenant cette table doit rester dans l'ordre de cette colonne, dans l'ordre de cette colonne. Mais euh, on a vu qu'il n'y avait pas d'ordre en fait puisque le new ID ici, qui va être la valeur par défaut de mon unique identifier, va générer un numéro aléatoire. Donc, ce ne sera pas dans l'ordre. Donc, on va juste voir de quoi il s'agit. Je crée ma table, elle est vide, et maintenant, je fais un insert. Je mets que les valeurs par défaut, parce que finalement, j'ai deux colonnes, new ID, et puis une valeur par défaut, coucou. Peu importe. Donc, on fait ça, et avec cette instruction go, je vais envoyer cet insert, mais 300 fois. Voilà, c'est parti. Alors, ça a été vite, mais vous voyez que ça s'est exécuté, et on en a 300. Maintenant, je vais regarder ma table, attention. Elle est ici, dans Patcha Data Formation, je suis au bon endroit. Je rafraîchis. Je vais dans DBO, attention. Et, bon, je regarde juste, hein, On est d'accord, on a des valeurs qui sont aléatoires ici. Très bien. Quand on va regarder ici, au niveau des index, on a l'index de la clé primaire. Je vous l'ai dit, quand on a créé ceci, on a dit que c'était une clé primaire, en fait on a fait un index clustered. Je vous expliquerai, mais restez avec moi sur ce coup-là ici, cet index a la table à l'intérieur, cet index en fait contient la table. Maintenant je vais regarder ses propriétés, je vais regarder sa fragmentation, et je vois que déjà, juste après avoir créé la table, on a une fragmentation de notre index de 75% et que les pages ne sont remplies qu'à 69%. Ça veut dire que mon index est fragmenté. Et donc ça veut dire que ma table est fragmentée. Parce que comme c'est l'index clustered, il doit maintenir la table dans l'ordre de 7 colonnes. Et cette colonne, elle est aléatoire. Donc quand vous faites une clé primaire, si c'est une clé primaire sur un unique identifier, vous allez fragmenter vos tables et vous allez donc baisser les performances. Que faire, me direz-vous Eh bien, ne créez pas de clés primaire sur les unique identifiers, faites-le sur des entiers qui vont augmenter de taille par auto-incrément, c'est-à-dire avec une propriété identity, c'est simple.